actuellement à l'œuvre. Alexandra, c'est comme ça que je m'appelle. Olivier. Bien enchanté. <rire> je nous ai pris une bouteille et deux gobelets. Mm -hmm. Je ne voudrais pas vous paraître désagréable, mais j'aimerais vraiment rester seule. Ah oh bah je vous comprends, moi aussi. <rire> Je suis emballée tout à l'heure. Hein, cette histoire de feu est sûrement vraie. Un pur moment de jouissance gustative.